Pour les polices. Euh, non, c'est plutôt pour les. On les utilise beaucoup pour les sous-sols, dans les oui. parkings. Oui. Parce que les dépanneuses normales ne savent pas rentrer. Et comme ça, il n'y en a qu'une seule. Hein. Euh, il y en a une seule au monde qui est comme ça. Hein. Il a eu, euh, ça lui a coûté tellement cher pour la faire qu'il ne veut, il en fait, il veut plus en faire une autre. Voilà. Je vais vite faire des, le des plein. Trucs, euh... Hein? qu'il a été adapté à... Oui, il a adapté, le châssis a été rallongé, tout, le, le cardan, ça demande un travail fou. Alors, il y a combien de litres ici 60 litres, il devrait y avoir. C'est un petit réservoir. On, on est en mission. On n'est pas loin. Hein. Euh, on est à combien On va avoir de vitesse. Là. 7 minutes. On est à 3 km et demi km de l'intervention. Alors ce qui est embêtant quand, dans ce genre de dépannage, c'est qu'il fait mauvais. Mais tu vas devoir réparer le on va voir. <coughs> on verra. Avait... <rire> voilà. En fait, c'est ça qui est gai dans un dépannage. C'est que tu ne sais jamais exactement ce que tu vas avoir. C'est une surprise. Il y a des bonnes et des mauvaises. Mais et voilà, c'est ça, <rire> tout à fait. Il y, y a des fois où elles ne sont pas sympathiques. Ah mais non, c'est comme. Euh, voilà. Enfin quand je, je voulais prendre une mission, mais la prison m'a déjà été attribuée. Je ne sais plus la prendre. Parce que je suis un, un des rares qui peut mais prendre. Mais là, à la centrale, ils voient que toi tu es dessus. Oui, oui, ça ils le voit. Et qu'est-ce que tu voulais faire en plus alors Je voulais la faire démarrer. Je savais pas si elle avait démarré. Mais elle avait démarré par eux. Je n'avais pas fait le lien. Et alors ici, j'ai envoyé un message au client, où lui va recevoir un SMS, et s'il clique dessus, il sait savoir où est-ce où qu'on est. C'est -ce qu rassurant et parce que, rassurant, que oui, quand on attend, oh, ça, ça paraît oui. long. Hein. Oui, oui, oui. Et ici qu'il peut cliquer Enfin, c'est une bonne question, mais moi mais je ne sais pas si j'aurais. Alors tu reçois un message, un message et tu message. vois la ligne là. Alors il y en a qui ont peur de cliquer et disent, oula, c'est quoi ça Tu vois okay. Parce qu'ils ne savent pas qu'on doit trouver. Oui, euh, ouais, on doit travailler sur. D'une autre façon que, oui, bien euh, c'est la dépanneuse, euh, cliquez pour pouvoir ouais, les, un truc, un message. Ça c'est euh, pas marqué pour l'instant. Euh, c'est pas clair pour certaines personnes. Mais beaucoup, on, on sait, y a, au niveau des messages, il y a 60% des personnes à qui on envoie qui nous suivent. Ah oui. Et, alors, euh, et à un moment, il me dit vous êtes, su, euh, vous êtes suivi. Ça veut dire il me dit que le gars est en train de me regarder. Ah oui. Ah oui, oui faut pas t'arrêter pour aller chercher un sandwich, chez compagnie, faire un détour. Euh. Donc on, on, on est arrivé, ça doit être ici quelque part, une tuxonne. de petit problème c'est que... On ne sait pas où est-ce que. est. On va téléphoner au client. Ah oui, c'est une cache hein. Bienvenue c'est Voicemail. Voilà, ça c'est le petit problème. C'est que les gars il ne sait pas me rappeler parce qu'il ne voit pas mon numéro. Mm -hmm. Et si lui ne me répond pas, ben on est là. Euh, rue le... des ah, de Prés gens, Mais oui, mais on... souvent les assistants leur disent euh, qu'on est là dans les 45 minutes. Et oui, quand oui. on est là en 10 minutes, oui, euh, oui, ben, eux, ils ils été boire un café en attendant. Oui, oui. En oui, oui. Ah c'est pas celle-là ah oui, ah, oui, se... si. ah oui, mais tu vois, ils n'ont pas dit qu'il était dans une pompe à essence, ah oui, oui, hein. oui. Oui. Mais alors, l'avantage, c'est qu'il est à qu la bouille de la pluie. Ça, c'est positif. Bien. Ça, c'est bien, oui. Arrivée avec de sur place. Oui, voilà. Donc, maintenant, tu vois, le signal qu'il est arrivé, comme ça, à la centrale. Comme ça, on a le délai. Mont... Par exemple, depuis l'appel, on a mis 21 minutes. Depuis que j'ai eu l'appel, parce que j'étais faire le plein. Hein. Voilà, attendez, alors voyons un peu. Euh, le système de pneus se trouve de ce côté-là. Le pneu qui est crevé de ce côté-là, donc je me mets ici. Comme ça, si que quelqu'un doit prendre des sens, on ne va pas l'embêter. C'est ça une détruction. C'est une déduction. Ça, une ici, par exemple, je vais prendre, avant de commencer, quoi que ce soit, je dois faire des photos et prendre toutes les informations concernant le véhicule. Pour voir s'il est en ordre. Je mmh. vais le moteur les batteries sont à plat à un moment ici maintenant j'ai mis en route et j'ai le compresseur qui fonctionne pour l'intérieur il y a un compresseur ici dans oui. la voiture il vise dans le pneu ah. Là, il va devoir réparer le pneu oui oui c'est des sols quand même, c'est de l'équipement ouais. euh, professionnel, vraiment. <rire> Mais non. De... Oui. Il faut qu'il y ait de l'air dans le pneu pour le réparer. Ah, ah oui, tu vas mettre une euh, mèche... Euh... Deux seulement Allez, c'est pas... Voilà. Il perd beaucoup, hein. il perd vite. Hein. Il perd vite de la pression, hein. Ah oui, oui. Non, non, non. Alors ça c'est un peu plus compliqué maintenant. Ah, C'est là qu'il faut gonfler le pneu maximum. Opération terminée. C'est si longtemps la réparation était payante pour le client. Mmh. On s'est battu avec des assistants pour que les assistants nous payent. Oui. Parce ah que oui, si, oui directement si les clients ne payent pas, oui. vous ne payez pas vous ne payez pas on remonte le véhicule oui, oui, oui. et d'abord avec nous en mm -hmm. oui oui Donc ça va au final prix. oui oui et mais, mais souvent aussi je ben, je critique pas mais souvent aussi on peut rester des années des années on fait même pas appel à l'assistance hein. ah bien sûr bien mais sûr oui, oui. On paye hein. c'est certain ça, ben, ça c'est c'est le, le principe de, de l'assurance <rire> la la mais, hein, oui, oui, euh, mais oui bien sûr, oui, sûr. Mais le jour mais oui. où on en a besoin. C'est ça, c'est ça, c'est et, et quand on a un bon oui, service. Euh... Mais c'est très important de l'avoir quand non, même. Non. Très... Mais il y a des, canaux, des gros canaux, ils ont leurs compresseurs à air. Là, hein. Oui, oui voilà. bien, sûr, ah, bien sûr. bien sûr, oui, oui. Non, non, mais c'est pratique, c'est vraiment pratique. Donc, il faut toujours contrôler. Oui. À la main, s'il est bien fait. C'est bon. Et voilà, monsieur. Heureusement que j'ai été assisté par mes assistants, <rire> ça a l'air facile parce qu'on est bien équipé en matériel. Donc, ah oui, même bien même sûr, chose, ça c'est c'est que... essentiel hein, l'équipement. Ah oui. Tout à sa place. Chaque chose à sa place. Oui, oui, et chaque place à sa chose. <rire> Tout est bien rempli. Ah oui, mais... oui. Oui, hein, oui, oui. Tu vois, tu vas dit qu'il tu vois. Sans, sans air comprimé, enfin ici il y avait moyen, il n'y en avait pas loin, mais <rire> sans air comprimé, euh, ah, tu fais rien sans, sans, sans, sans le matériel, enfin oui. Non. Et, et j'ai même un deuxième compresseur de réserve, en, plus ah. en, plus, en plus. Oui. Et j'ai encore le aussi du véhicule. Notre programme, donc je retourne sur la mission, voilà, j'ai fait les photos, j'ai pris les coordonnées de la voiture, voilà. Et maintenant, comme tout est dessus, je fais ça, dépanner sur. Quelque part, je vais pouvoir mettre comme quoi j'ai mis une mèche. Hmm. Ici, ouais, je vais téléphoner à la centrale, hein, voilà. je termine. Euh, et je vais lui demander qu'il mette. Là, je fais ça. Je fais un rafraîchissement, elle va disparaître. Ils ont tout, toutes les informations. Salut. Oui, euh, dis, où est-ce qu'on est qu trouve le fait qu'on a mis une mèche euh, À moins que quand c'est dépanné euh, sur place, c'est d'office avec une mèche, non hein euh, Non, pas d'office, dans le PDA je ne sais plus, mais, euh, mais tu le, le mets. Mettre... directement moi Voilà, Voilà, écoute, tu le fais toi, donc c'est dépanné sur place et j'ai mis une mèche dedans. Quelque chose qui tombe, je suis en stand-by de ce côté-ci, mais bon, je sais bien, je vais un peu partout. Hein. Euh, et si tu as un, une, une voiture, une police, où tu connais la marque et le type, tu m'appelles d'abord et je dirai, Ok, je peux la prendre. Ouais, ouais, ça va, pas tout de même. Ça va Bien. Donc j'attends ouais. le, le nombre de gens. Je sais que le dépannage, le dépannage police et tout, c'est quelque chose que les gens raffolent. Euh, ah, et je suis encore gentil. Hein. T'as de l'adrénaline, hein. Euh, bon, tu dois fait attention à la police, euh, aux flashs, euh, et à ne et pas perdre de temps, à la conduite. Ouais. Ah, si t'as vu, mais Johnny t'a donné une batterie. Ah non, non, j'ai pas vu. C'est où C'est qui à portée, à Herbeck. Ça va, je prends. Ouais. Ça va. Merci d'avoir appelé. Problème, ouais changement de destination. peut-être un autre police après. Hein. Hum. vois ici, j'ai accepté la mission, il me dit tu vas envoyer le message au client. Oui, à partir du moment où tu envoies ça, tu vas pas t'arrêter, tu dévis pas. quoi. Parce oui, que lui ben, il ben, suit. Oui, oui, bien sûr. Là, là il y a On va faire autrement, j'ai l'impression, c'est un petit détour, mais ça va être à peu près rapide. Alors, tu as le GPS, tu as Wes et puis tu as Emilio. <rire> tu vois une, une journée comme ça, ça passe mais à une vitesse. Ah, oui. Oui, oui. On est là dans 250 mètres. Oh, c'est fou parce que 250 mètres, 2 minutes. Et bon. La voiture, c'est une Kia Sportage. Ah, attention, elle est en train de vous suivre avec l'application ah, ça. Oula, on a gagné. Voilà, alors je mets « arrivé sur place », oui, voilà, ici c'est une plaque belge, je complète, catégorie euh, une, tonne et demie, une, une, une, une tonne, essence, auto, tu vois, c'est une traction avant, donc c'est pas une 4x4, donc je sais déjà plein d'informations, mmh. c'est une 2017, donc ce gars a déjà été dépanné. La photo on l'a fait, pourquoi La preuve qu'on est bien venu sur place. Oui bonjour. Le dépanneur, je suis à côté de votre voiture. D'accord, je descends tout de suite. Oui, merci. Ça fait 21 minutes en tout. J'ai mis 20 minutes pour arriver sur place, mais il ça que c'est pas normal. Le gars est en panne. Il me suit et il n'est pas là. Tu sais combien de temps ça nous fait perdre par jour Minimum par jour qui est perdu à attendre. Oui allô Ouais Il y a une police interdite. C'est quoi comme voiture donc t'as mais ils n'avaient pas dit que c'était une, euh, une automatique ou une manuelle. Tu me la mets À 4 minutes de la hauteur. Mais oui, voilà. Euh, le client, je l'attends. Donc il va arriver d'une minute à l'autre. Euh, je vais vite jusque là. Et on prie pour que ce okay. soit une boîte manuelle. Hein. D'autres missions qui m'attendent Est-ce que vous pouvez je venir suis de, je, suis de, je, je suis dans l'ascenseur, monsieur. Oui, mais vous avez... Et moi, j'attends depuis 4 heures. Hein. Ah, moi j'ai reçu la mission seulement maintenant. Et je suis. Ouais, moi, on était là 20 minutes ah, je, et vous avez moi, je vu. Je sur mais je peux je peux au moins filer un blouson. Hein oui, Je peux au moins filer un blouson Oui, si mais allez. Voilà, mais faites vite parce que. fait à l'extérieur. Hein, je ne vais pas descendre comme ça. Ah, oui, ça va, ça va. Ouais. Je suis à je 5 je suis minutes plus tard. Excusez-moi. Vous êtes sérieux Vous avez appelé à 47. Vraiment. Il est 5 Bon, mm -hmm. alors, maintenant, espérons que ça va aller. Mais oui. Euh, espérons que tu es un frein manuel. Oui, yeah. un euh, oui, oui. oui, oui. boîte manuelle et frein manuel. Ça, ce serait vraiment impeccable. Et, et, et alors là, on aura tout fait. Hein. On aura fait les assistances ah, oui. et les police. Oui. Ça va, Martin, tu été des petites sensations aujourd'hui. Hein. Bon. Ah, oui, il adore ça. Hello. Oui, John Oui Oui, écoute, je suis sur place dans une minute, mais essaye quand même de voir si. Je, euh, voilà, parce que je vais vite regarder euh, si jamais ça va pas. Est-ce que tu as toujours personne pour venir Si, si j'ai un chauffeur qui vient de décharger au dépôt. S'il faut, il peut partir, Ah, ben bah, écoute, euh, voilà, je suis là, voilà, je viens d'arriver. Je te dis quoi, je te rappelle. Ça va, pas de problème. Et j'ai mis une batterie sur le retour, je sais pas si vous avez vu. Ah non, j'ai pas vu, mais... Il y a des flics qui bloquent la circulation. Bon, je te laisse, je c'est bien au courant. Ça va, ouais. Surtout êtes de la police. <rire> Moi, je me pose la question. Peut-être que c'est un faux. C'est laquelle celle C'est à droite la Skoda, s'il vous plaît. Ah C'est une récente. La police commence à travailler. Bonjour. Ouais. <rire> ben voilà. Vous pour la police. C'est monsieur qui fait tout. Hein. Moi, je fais juste semblant. <rire> Moi, je fais juste semblant. Ça va bien Oui. Allez, alors. Vous n'avez pas bien. trop froid, là Vous n'avez pas de non, manteau Non, mais... On est au chaud, hein. ça tient chaud. Ah. Oui, mais je s'il plaît. Non, ça va, on passe. pas à se pas... pas... Ben voilà, comme ça tu vois comment ça se passe. Ouais. Ça va il Monsieur le dame, il, une bonne journée. Il adore merci. ça. Ben non, oui, merci. Au revoir. Je Au crois qu'il n'y Il pas de tout, alors. Oui, parce que la voiture est partie. Et il n'y a pas de, de risque qu'elle soit en vitesse J'en yeah. besoin. Euh, j'ai enlevé la vitesse. C'est ce ah, que oui, j'ai oui, fait. Okay. Oui, avec la tige. Bon là. Avec la oui. tige, enlevé la oui. vitesse. c'est mm -hmm. commencer. <rire> Bonjour Mais, Mais oui non, oui, oui tu n'es pas dessus, hein. Autant ah, oui, oui. qu'il y a du poids. Ah, oui, oui. Eh voilà Martin. Ça doit... hey, hein, pas mal, hein On on, a, on est parti à quelle heure Hein Parti Ben bah, euh, dépanner. Bah, euh, deux, deux heures et demie Deux heures et demie à peu près. Et il est quelle heure Ce qui fait. On a fait. 50 hein. En 2 heures, hein ouais, Moins de 2 heures. Moins de 2 heures, quatre dépannages, ça c'est bon. Ou Le deux, pneu, trois, la choc-batterie choc-batterie oui, oui. et la malgarée. Oui. Mm -hmm. Tu et eh bien ça, ça c'est rentable. Oui. Mais en semaine, c'est difficile avec la circulation. Ah, mais ici si on a eu du bol. De, de, voilà. Ça, oui. ça se suivait. voilà Moi je dirais que si on tient la moyenne de 1 par heure. Tous payés, on gagne un tout petit peu. Oui. On a bien travaillé. Voilà, maintenant on peut rentrer à la maison tranquille. 1, deux oui, heures, quatre de missions. Eh bien, c'est ça que j'allais dire en montant dans la voiture. Mm. Depuis qu'il y a le corona, on n'a plus de pourboire. Oui, oui, oui. Ah, peut-être tu veux descendre pour euh, faire la manœuvre. Oui. Ah ben oui, comme ça. Stop, stop. Elle est... Oui, oui. Elle est... Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non. <laughs> <laughs> non, non. <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> Oui, oui, c'est génial. Les chauffeurs payer pour travailler ici. C'est génial comme système.